tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo informative au sujet des concours supplémentaires de l'éducation nationale, les CRPE supplémentaires de cette année. Donc vous êtes sûrement au courant, hein le ministère a annoncé plusieurs concours supplémentaires qui sont assez différents, il ne va pas falloir les confondre. Donc voilà, on va faire le point sur tout ce qui a été annoncé, si vous êtes éligible, si vous pouvez vous y inscrire, quand est-ce que ça se fait, etc., etc. Alors, les CRPE supplémentaires pour l'année 2023, il y en a deux. Il y a le CRPE interne exceptionnel et le CRPE externe supplémentaire. Attention, ils seront bien différents, il ne faut vraiment pas les confondre. Donc le CRPE interne exceptionnel, c'est ce qu'on appelle aussi le concours contractuel. Je pense que vous l'avez déjà vu passer. Et le CRPE externe supplémentaire, c'est ce qu'on appelle le concours supplémentaire. Donc première chose, le concours contractuel interne exceptionnel est destiné au public et au privé. Donc, Vous pouvez vous inscrire dans le public et dans le privé à ce concours. En revanche, le CRPE externe supplémentaire, c'est uniquement un concours public. Il n'y a pas de partie privée pour ce concours-là. Alors, Premièrement, est-ce que vous êtes éligible à ces nouveaux CRPE On va regarder pour les deux cas. En ce qui concerne le CRPE interne exceptionnel, le fameux concours contractuel, la première condition d'éligibilité, c'est d'être en poste dans la fonction publique au plus tard à la date des résultats d'admissibilité. Deuxième condition d'éligibilité pour le concours interne exceptionnel, vous devez cumuler 18 mois d'enseignement sur les trois dernières années. Donc depuis le 1er septembre 2019, vous devez avoir enseigné en continu ou en discontinu pendant au minimum 18 mois. Et troisièmement, vous devez avoir un diplôme équivalent au niveau 5, c'est-à-dire Bac plus 2, donc un Dug, un BTS, un DUT, etc. Ou alors avoir trois enfants ou être sportif de haut niveau. Il vous faut remplir ces trois conditions pour être éligible au CRPE interne exceptionnel, ce fameux concours contractuel. En ce qui concerne le CRPE externe supplémentaire, la condition d'éligibilité elle est très simple, c'est celle du CRPE externe. Donc Il vous faut un diplôme de master ou une inscription en cours dans un master 2, ou alors trois enfants, ou alors être sportif de haut niveau. En ce qui concerne maintenant les académies de passage, le CRPE interne exceptionnel est destiné aux académies de Créteil, de Versailles et de la Guyane. Donc, peu importe où vous allez le passer, si vous composez depuis Dijon, Lyon, etc., si vous avez ce CRPE, vous travaillerez à Versailles, à Créteil ou en Guyane, selon votre inscription sur Cyclades. En ce qui concerne le CRPE externe supplémentaire, lui, il est valable uniquement pour les académies de Créteil et de Versailles. Donc, pareil, ces deux concours, c'est dans le but d'enseigner dans ces académies-là. Vous ne pourrez pas enseigner dans n'importe quelle académie si vous passez ce concours. Ensuite, les épreuves d'admissibilité, donc les écrits, vont se dérouler partout en France pour ce concours. Vous pouvez très bien composer à Marseille, à Nice, à Rennes, etc. pour ces concours-là. Par contre, les épreuves d'admission, les oraux, se feront dans l'académie choisie, donc en Ile-de-France ou en Guyane. Alors maintenant, le calendrier. Pour le CRPE interne exceptionnel, les inscriptions vont ouvrir sur Cyclade à partir du 1er mars. Ça va durer un mois, vous aurez du 1er mars au 31 mars pour vous y inscrire. Les inscriptions pour le CRPE externe supplémentaire, elles, vont commencer dès demain, à partir du moment où je tourne cette vidéo, donc le 14 février jusqu'au 14 mars. Encore une fois, vous avez un mois pour vous y inscrire. Ensuite, les épreuves écrites, les épreuves d'admissibilité pour le CRPE interne exceptionnel, elles vont se dérouler le 3 mai 2023. Et pour le CRPE externe supplémentaire, elles vont se dérouler les 26, 27 et 28 avril 2023. Donc là, vous voyez bien que ce ne sont pas les dates du CRPE classique, qui sont le 3, 4, 5 avril. Euh, ce sont des autres dates. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous pouvez très bien aller composer pour le CRPE classique, puis aller composer pour un des deux CRPE, voire les deux CRPE supplémentaires. Ça vous donne des chances de plus d'accéder au concours, puisque les épreuves ne se déroulent pas le même jour. En ce qui concerne maintenant les épreuves d'admission, pour le CRPE interne exceptionnel, elles se dérouleront en juin-juillet 2023, et exactement la même chose pour le CRPE externe supplémentaire. Donc on est sur des euros pendant l'été, un petit peu plus tard que ceux du CRPE traditionnel. Alors, les épreuves d'admissibilité, qu'est-ce que c'est Pour le CRPE interne exceptionnel, vous avez une épreuve particulière, qui est une mise en situation professionnelle. Donc vous allez avoir des documents, supports pédagogiques, des manuels, des traces écrites d'élèves, des extraits de programmes, etc. Et on va vous poser des questions d'ordre pédagogique ou didactique euh, en se basant de ces documents. Donc proposer un corrigé, analyser des erreurs type, élaborer une séance, etc. etc. Donc, pour juger un petit peu votre pratique hein, en tant qu'enseignant déjà confirmé. Cette épreuve-là va durer 3 heures, elle sera coefficient 2, et la note de 5 est éliminatoire. En ce qui concerne le CRPE externe supplémentaire, les épreuves sont exactement les mêmes épreuves que pour le CRPE classique, donc épreuve écrite de français, de mathématiques et épreuves écrites d'implication. En ce qui concerne maintenant l'admission, les oraux du CRPE, pour le CRPE interne exceptionnel, vous allez avoir un entretien avec le jury, qui va être découpé en plusieurs phases. Premièrement, avant l'entretien, vous aurez un dossier RAEP à constituer, donc un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. De cela, il faudra le déposer sur Cyclade 15 jours avant les épreuves d'admission. Pendant votre entretien avec le jury, vous allez devoir présenter votre dossier pendant une quinzaine de minutes. S'en suivra ensuite un échange d'une trentaine de minutes avec le jury. Donc un échange qui va apporter sur vos compétences pédagogiques, sur les valeurs de la République, etc. etc. Euh, cette épreuve va durer 45 minutes, sera coefficient 3 et la note de 0 est éliminatoire. En ce qui concerne maintenant le CRPE externe supplémentaire, l'admission se déroule exactement comme pour l'admission du CRPE classique. Vous aurez votre premier oral de leçon et votre deuxième oral avec le PS, la fiche de candidature et la CSE. Donc maintenant on a reçu pas mal de questions euh, sur ces concours supplémentaires, notamment pour l'inscription. Est-ce que je peux m'inscrire alors que je suis en troisième voie Est-ce que c'est public Est-ce que c'est privé Donc je l'ai dit tout à l'heure, le CRPE interne exceptionnel est public ou privé, et le CRPE externe supplémentaire est uniquement public. Pour le CRPE externe supplémentaire, comme son nom l'indique, c'est un concours externe. Donc malheureusement, la troisième voie n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous inscrire si vous n'êtes pas titulaire du Master 2, parents de trois enfants ou sportif de haut niveau. Alors, ces concours vont-ils amputer le nombre de places ouvertes en général en France Eh bien, la réponse est non. L'éducation nationale va ouvrir des places supplémentaires. Les dernières années, c'était environ 200 places qui étaient proposées dans chaque académie, Créteil et Versailles. Peut-on s'inscrire à ces deux concours en plus du CRPE Oui, à condition d'y être éligible. Si vous êtes éligible, vous pouvez tout à fait passer le CRPE traditionnel, vous pouvez passer le CRPE externe supplémentaire pour Versailles et, Versailles et Créteil, et vous pouvez aussi, si vous êtes éligible, passer le CRPE interne exceptionnel. Absolument aucun problème étant donné que les épreuves ne se déroulent pas le même jour. Que faire si je suis reçu aux deux concours C'est la grande question. Si vous êtes reçu à plusieurs concours, vous allez devoir en refuser un. Vous refusez une des admissions et vous serez embauché sur le concours que vous n'avez pas refusé. Est-ce que c'est la meilleure note aux deux concours qui sera prise en compte si je suis inscrit aux deux eh bien, La réponse est non. Malheureusement, euh, la note qui sera prise en compte et le classement qui sera pris en compte, c'est celui du concours que vous aurez retenu. Ensuite, si je suis reçu au concours contractuel, donc le concours interne exceptionnel, comment va se dérouler la suite eh bien, Tout simplement, comme tous les autres CRPE, vous serez affecté en tant que professeur des écoles stagiaires à partir du mois de septembre. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et surtout vous avoir donné assez d'informations pour ne pas confondre ces deux concours. C'est très important, vérifiez bien sur quel concours vous inscrivez, vérifiez bien les conditions d'éligibilité pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Merci beaucoup, à la prochaine